Nous sommes le vendredi 17 juin. Je vous propose de regarder quelques projets que j'ai repérés cette semaine. Commençons par Labacusynth. Il s'agit d'un synthétiseur qui a pour objectif de vulgariser le fonctionnement, justement, des synthétiseurs. Je vous propose d'écouter ce que ça donne. Donc, comme vous pouvez voir, euh, en faisant tourner ces petits trous, on peut moduler le son du synthé. Il y a aussi les boutons sur le côté avec des potentiomètres. Il s'agit d'un projet qui est open source. Donc, euh, tout le code est disponible ici, sur GitHub. Alors, euh, ce projet utilise une carte que je connaissais absolument pas, qui s'appelle le Daisy Seed, qui est un peu un concurrent euh, du Tensi, apparemment parce qu'il euh, est particulièrement pensé pour euh, faire de la musique avec. Et donc euh, ici, je ne sais pas, je pas regarder euh, plus que ça la documentation. J'imagine que sur le GitHub, on a accès au code, le, là, le code Arduino. Mais je ne sais pas s'il a documenté la fabrication. Ça, c'est une grande question. Alors, on voit un peu plus comment ça fonctionne. Mais vite fait, ouais. <rire> Donc en restant sur ce sujet des synthés, avec un qui est un peu plus documenté, euh, Floyd Steinberg euh, qui fait beaucoup de vidéos sur comment fabriquer ses propres synthétiseurs, particulièrement avec des Raspberry Pi, vient de faire une vidéo sur comment fabriquer un, le, un Microdext à partir d'un Tensi 4. Alors euh, les Microdext en fait c'est des répliques de synthétiseurs euh, DX7, 17 c'était euh, le synthétiseur de Yamaha qui est un grand classique. Bon évidemment c'est un synthétiseur qui commence à dater. Donc il faut aimer le côté old school du son. Mais euh, cette version là est très intéressante parce que euh, on a vraiment un, tout un système pour composer de la musique directement sur l'écran et contrôlable avec ces deux encodeurs. Donc euh, Floyd Stenberg il montre une version euh, qui est sur breadboard mais euh, parce que j'ai mis un lien vers la doc je vais chercher ça pro touch le voilà donc ici on a la documentation pour fabriquer tout de a à z il me semble que c'est plutôt bien fait d'ailleurs si je le retrouve Hardware, Software, Build Instruction, euh, donc par contre il faut se fabriquer son propre PCB euh, il y a un lien d'ailleurs pour le commander directement sur PCBWay sachant que chez eux ils font une donation, ils donnent 10% de l'achat du PCB aux créateurs du projet Et euh, oui, ça m'a l'air assez bien documenté. Donc je vous fais écouter ça, mine de rien, c'est quand même le plus important. Next up is a sample drum kit containing an assortment of acoustic and electronic drum sounds. This is best used for leads, bass lines or Apacheated sequences. Next up is a sample drop twice. comme il le précise dans la vidéo, vous avez peut-être entendu des parasites, et effectivement, c'est faute de l'écran. Donc ils sont en train de travailler sur le problème actuellement. Euh, et donc comme je le disais, c'est un vrai euh, un vrai DAO, un, une station de travail audio, dans le sens où il y a un tracker intégré, ce qui permet de composer de la musique. Bon après, c'est euh, faut connaître le fonctionnement de ce genre de... Uh, assez cordon, on va dire. single note tracks, but we want this to be a drum track, so set this accordingly. So now we made this into a drum track. Now move the cursor all the way to the right and encode a left use on the timeline. I'm going to push up again and now select the hi hat sound. Then go back to the timeline and insert that hi hat sound between the kick drum sounds. Oh, là, si, il me met en... 360 ça va pas le faire euh, donc euh, après ouais, le, le principe c'est qu'on lui dit qu'elles sont jouées euh, après euh, il le joue progressivement en descendant il euh, y a un système il explique d'ailleurs pour le synthé c'est pas exactement pareil Est-ce qu'on a ici un piano euh, dans tous les cas, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que euh, vu que j'ai jamais essayé, je ne sais pas exactement comment ça marche déjà. Euh, je pense que je vais tester de le faire en version breadboard parce que j'ai un, un tensi et euh, j'ai deux potentiomètres euh, comme cela. Donc ça, ça c'est un, un projet très intéressant. Donc euh, on peut brancher un synthé euh, dessus, euh, qu'il soit en MIDI ou euh, directement en USB. Donc euh, ça permet euh, de rendre autonome en fait un synthétiseur, euh, un contrôleur MIDI avec un synthé assez sympa pour un prix assez raisonnable au final Je vous tiendrai au courant si euh, j'avance là dessus Suite, euh, alors ça j'ai vu ça sur la newsletter, de euh, Raspberry Pi sûrement Burnet Spy, c'est un projet qui a pour objectif de recenser les, les chants des oiseaux et de les détecter automatiquement. Donc le principe, c'est d'installer sur un Raspberry Pi avec un micro idéalement de bonne qualité dans un endroit où il y a des, beaucoup d'oiseaux, et il va enregistrer et détecter automatiquement les chants des oiseaux pour après euh, essayer de deviner quel, de quel oiseau il s'agit. Pour essayer de deviner de quel oiseau il s'agit. Pardon. Et euh, ça se rapproche pas mal du projet PlantNet qui est un peu euh, la même chose mais pour les photos de plantes. Et euh, il y a une application sur téléphone, il me semble, qui permet de euh, voir une version web qui s'appelle BirdNet tout court euh, qui permet de uploader des sons d'oiseaux pour euh, après savoir quel type d'oiseau c'est. Donc là l'idée c'est vraiment de faire un réseau de Raspberry Pi en fait qui serait branché en permanence pour enregistrer les sons des oiseaux. Et ce qu'on peut voir sur le site c'est d'ailleurs on peut écouter les sons des oiseaux en direct en fait. Donc c'est un projet sympa évidemment faut pas l'installer à un endroit où il y a des gens qui passent <rire> sinon... Bon, normalement, c'est censé détecter le son des oiseaux, mais j'imagine que c'est un truc à enregistrer des conversations en douce. Mais je trouvais le projet assez marrant. Ça doit être relativement simple à mettre en place, en plus, dans le sens où euh, ça doit surtout être un Raspberry Pi avec un micro, au final. Bon, après, évidemment, il faut avoir un micro qui soit relativement correct, histoire de ne pas avoir des sons... Euh pas terrible, mais surtout qui enregistre euh, des sons d'ambiance et pas des sons dirigés. Euh. Vidéo suivante Adafrit a sorti une vidéo euh, sur euh, les pénuries sur les ATmega328 qui est le microcontrôleur qu'il y a sur les Arduino Uno et les Arduino Nano euh, donc ils en ont commandé 9000 en mars 2021 qui n'ont toujours pas reçu donc en ce moment c'est assez compliqué donc euh, ce qu'il y a d'ironique, c'est qu'on en trouve quand même sur des plateformes de développement, euh, particulièrement sur les clones chinois. Je ne sais pas si Arduino, en ce moment, ils arrivent à en écouler, à en vendre euh, des Arduino. J'imagine qu'ils doivent avoir un stock. Donc, s'ils doivent s'en sortir. Euh, celui en passant, ils en ont sorti des nouveaux aussi. Hein. Mais bon, l'Arduino Uno ne meurt jamais. Donc apparemment ils en ont en stock, euh, mais bon euh, pour Adafruit euh, c'est pareil, ils en ont encore en stock il me semble, mais ça commence à, à manquer. Donc euh, petite information euh, sur les arduino il y a des ATmega 328p et apparemment ils ont sorti une révision de celui-ci euh, qui ne change pas grand chose. Qui sont les ATmega328PB, je crois. C'est dans les commentaires qu'ils en parlent. Voilà. Donc, il y a une nouvelle version, en fait, de ce microcontrôleur. Ça ne change pas beaucoup de choses. Il me semble, mine de rien, quand même, qu'ils ont rajouté la possibilité de créer des capteurs tactiles avec. Donc, euh, ça peut être intéressant. Euh, dans tous les cas, on risque pas trop... Euh, de voir des Arduino avec ces nouveaux microcontrôleurs parce que à mon avis la plupart des des vendeurs ont un stock à écouler avec les anciens vidéo suivante bah, toujours d'Adafruit c'est euh, un projet qu'ils ont fait donc l'objectif c'est de recycler des chutes de bois en créant des blocs de Lego avec j'utilise une CNC euh, une mini CNC euh, de Batan Tool qui me semble qu'il est plus vendu d'ailleurs. Donc ça peut être un projet sympa à faire sur une mini CNC. Donc c'est des briques qui sont compatibles avec les briques Lego. Il y a toutes les explications euh, sur le site d'Adafruit de comment faire ça soi-même. Et euh, dans cette vidéo d'ailleurs il montre euh, euh, comment il a fait. Set of Donc en premier ils font l'arrière, parce que ça leur permet après de, le, de plaquer euh, les briques sur une brique de Lego. Ce qui permet de faire le haut euh, plus facilement. Et voilà, euh, vidéo suivante, ils ont aussi euh, comme chaque semaine à Dafrit un prime. Euh, un projet qu'il a vu, euh, qu'il trouvait intéressant. Euh, donc c'est une boîte pour euh, ranger des stylos en forme de, de buse euh, d'imprimante 3D. Je trouvais ça marrant. Ça peut être pas mal pour ranger des outils à côté d'une imprimante. Au moins on sait. Euh, et ça permet, euh, comme mon frère me faisait remarquer... Euh, de dire aux gens la taille de la buse. Comme ça, ils ont pas besoin de demander. Euh, ensuite, encore une vidéo d'Adafruit. Comme toutes les semaines, le vendredi, ils montrent leurs nouveaux produits. Donc il n'y a pas grand chose de très intéressant actuel cette semaine. Euh, ils ont fait euh, un boîtier de pile en fait euh, qui utilise euh, une petite poignée pour euh, l'allumer une... et l'éteindre et euh, ils ont fait une version avec euh, la, des broches qu'on peut mettre sur une breadboard parce que c'était très demandé un badger FID transparent pour euh, ceux qui se demandent ce qu'il y a dedans, un adaptateur euh, USB euh, A vers USB C et ils se mettent à vendre euh, le, la board de SP32-S3 qui a un écran euh, um, alors le sp32 s3 il est assez récent mais on peut y avoir accès sur arduino euh, en installant la branche développement de euh, le sp32 c'est pas encore disponible dans la branche release mais si vous mettez sur la branche développement vous pouvez trouver le s3 alors euh, ils sont en release candidate donc euh, c'est pas trop risqué de passer par là où il suffit d'attendre euh, pour le moment et c'est aussi disponible sur plateforme Mio. Hop. Et là il y a rien à faire du coup, ça marche direct. Okay, this is interesting. Um you know, we didn't stock a lot of these. These are um hall effect uh like a dimmer, They're fader panels and they're like kind of alors C'est une poignée qui utilise un capteur Hall, donc il est capable de détecter dans quelle position il est. C'est pas un bouton on-off, même si ça ressemble beaucoup à un truc pour activer genre des feux d'artifice ou une bombe, des explosifs. Et pour finir, ils ont des breadboards de qualité supérieure, apparemment. Ils ont particulièrement cherché à avoir des breadboards qui, qui s'insèrent ou les broches s'insèrent vachement bien parce que c'est vrai que selon la qualité des breadboards, c'est pas forcément évident d'insérer des cartes dessus voilà pour Adafruit le vendredi il y a aussi M5Stack qui poste leurs nouveaux produits et donc ils ont fait un Adaptateur pour les M5 Stick C, façon à faire un balancing, self-balancing robot, robot, un self-balancing robot. Désolé, et euh, alors le fonctionnement c'est euh, doit être assez simple à gérer parce que en soi, euh, toute la partie moteur, alors euh, bien évidemment, ils le vendent en plus avec une batterie. Donc pour 45 dollars, c'est vraiment la totalité il y a le M5 Stick C, la batterie et euh, les moteurs. Pour gérer les moteurs, ils ont mis un STM32 dessus qui communique en I2C avec euh, le M5Stick. Donc j'imagine que le STM32 fait la majorité du boulot. Après, j'ai pas trop creusé le sujet. Mais euh, oui, ça peut être un, un projet sympa à faire. Euh, particulièrement avec un public un, un peu jeune. Enfin voilà pour les nouveautés chez M5 Stack. Oui, je vais regarder le code pour savoir comment ça marchait visiblement le... le STM32 qui sert de driver pour les moteurs et Il communique en I2C qu'on voit qu'il y a un wire. Ça a quand même l'air d'être. Ouais c'est le c'est quand même le M5 Stick qui gère la partie balancement. Visiblement, parce qu'il utilise le gyroscope de, euh, du M5 Stack, du M5 Stick. Et ben voilà pour euh, ces quelques projets sympas que j'ai vus cette semaine. Ben, à la semaine prochaine.